Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout se flétrit si bas, Jésus ne change pas.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 que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Non, non, non, jamais ne sera La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. exalté encore ce soir notre père qu'il soit exalté élevé mon Messie, seigneur et sauveur pour cette grâce que nous avons encore de pouvoir revenir en ces lieux. Et de tout notre corps, nous chantons le chant des Sion avec amour, aussi reconnaissance à ton endroit, mon béni, aimé Père Saint, pour les merveilles que tu ne cesses d'accomplir dans notre vie, hein. jusqu'à ces jours, ta main est toujours là pour agir, bénir, protéger, Père son Dieu, soutenir encore davantage, mon roi, et nous aider encore dans notre marche. Oh, que ton nom soit vraiment béni, Seigneur. Merci pour le secours que tu nous apportes, chez chaque jour, à chaque moment père dans, dans cette marche, mon bénéfice Père, au oh, Dieu, et tu veilles sur chacun de nous, Père, au oh, Dieu. Louange et honneur à toi, toi le Dieu très haut, nous te disons merci encore, Père, d'avoir touché nos cœurs, ici dans ces bas monde, mon bénéfice Père, du pour que nous puissions chanter les chants de Sion pour ta gloire. Seigneur, tu t'es fait connaître à nous, nous sommes heureux de te connaître, mon roi, de pouvoir et te servir, mon bénéfice Père, tous les jours de notre vie, mon mon Père, sois donc béni encore aujourd'hui, Père. Merci pour chaque frère et pour chaque... Merci pour ce rassemblement aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de pouvoir avoir ce moment d'être ensemble pour pouvoir également te louer et aussi entendre ta voix. Nos cœurs sont disposés, Père. Nous te remercions pour toutes les raisons que tu as faites, Seigneur, oh Dieu, pour le soutien et le secours que tu as apporté à nos frères, aussi aux soeurs, Père Saint-Dieu. Tu es vraiment un véritable Père. Nous t'aimons et nous te désirons encore davantage. Sois béni et glorifié, Père. Nous pensons à tous nos bien-aimés frères de sommes qui sont aussi en connexion ce soir, dans différents endroits où ils sont, que la bénédiction du Seigneur leur soit aussi à le secours, le soutien, car nous avons ainsi prié par au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit vraiment glorifié, qu'il soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce que nous venons de lire, comme il est dit au verset 10, éternel notre Seigneur, que ton nom est vraiment magnifique sur toute la terre. Nous, nous le remercions. Pour cela, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur. Nous disons bien, éternel notre Seigneur, il est notre Seigneur. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants d'être notre Seigneur. Et c'est pour ça qu'avec beaucoup de respect, nous nous adressons à lui avec beaucoup de reconnaissance. Nous ne pouvons pas lui intimer un ordre, mais nous le supplions parce qu'il est vraiment notre Seigneur et nous voulons faire réellement aussi ce qu'il veut, ce qu'il attend de chacun de nous. Qu'il dispose simplement aussi nos cœurs à cela, c'est le désir profond de notre âme, afin que nous puissions lui être agréables en, en toutes choses. Nous sommes toujours heureux lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble dans sa maison et... Comme il a toujours eu à pouvoir lui dire que là où deux ou trois sont assemblés en son nom et il est aussi au milieu de nous. Un jour viendra mon frère et ma soeur où nous fermerons effectivement aussi nos Bibles et que nous nous tiendrons maintenant dans la réalité en sa présence. Amen. Euh, vous pouvez douter mais ce jour viendra. Amen. Que, il a dit, il a fait la promesse, Amen. nous pouvons voir aussi tous ceux qui nous ont précédés. Voyez aussi le temps de pouvoir aussi témoigner leur foi. Ils étaient déterminés sur la terre à pouvoir témoigner de ce Dieu, de ce qu'il est, et ce qu'il a fait, ce qu'il va faire encore davantage. Et la promesse qu'il leur avait faite aussi. Ils n'ont jamais été déçus. Nous, nous lui sommes vraiment reconnaissants pour et sa fidélité qu'il a aussi arrivé à voir témoigner tout au long des âges, et démontrant qu'effectivement, qu'il est vraiment les grands conquérants. Amen. Il a vraiment conquis tout et il se tient de l'autre côté et nous le sommes vraiment reconnaissant. Il est, il, est, il est merveilleux parce que il, il ne fait jamais des choses à moitié. Il, il attend, c'est pour ça que la Bible dit que jusqu'à ce que la, la totalité de païens soit entrée. C'est-à-dire que personne ne peut manquer. Il va attendre jusqu'à ce que tu atteignes la maturité, que tu atteignes... Oui, mon frère et ma soeur, le diable peut faire tout ce qu'il veut, mais nous atteindrons cela. À ce qu'il veille sur cela. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il il intercède pour toi, pour que tu n'échoues pas, mais que tu arrives parfaitement. Avec difficulté, mais certainement nous y arriverons et nous le sommes vraiment reconnaissants c'est pour ça que nous sommes réellement les bienheureux dans ce monde où nous sommes peu importe la situation, les conditions dans lesquelles le monde est devenu aussi aujourd'hui tout à fait invivable mais nous savons qu'effectivement que parce que nous sommes sur la terre, il y a encore l'espérance nous remercions notre Dieu nous sommes aussi l'espérance de ce monde c'est vrai Raphaël. oui c'est oui, vrai hein. ils ne le savent pas mais, mais c'est parce que nous sommes là c'est pour ça que nous remercions notre Dieu, même les moments difficiles que nous voyons pointer à l'horizon, nous sommes sans crainte pour cela. Et il nous rassure, vous pouvez remarquer comment Dieu a toujours eu à pouvoir faire effectivement pour le sien. C'est-à-dire que tous ceux qui, qui lui appartiennent, il met toujours en fait c est, c est ce qui est nécessaire pour que nous puissions arriver à pouvoir être aussi garder et puis conduit. Souvenez-vous du moment où dans le temps, effectivement, ou comme nous l'avons lu, je pense, l'autre jour, où euh, sur toute la terre, le cœur des gens, le pensée était uniquement tourné chaque jour vers le mal. Et voilà que Dieu a eu à pouvoir, pouvoir, une voie de sortie, effectivement, un lieu de protection pour ceux qui sont à lui. Et c'est comme cela qu'il a eu à pouvoir faire. Il a toujours eu à pouvoir faire cela. Jamais il ne pourra mélanger les coupables avec l'innocent. Alléluia Non, non, non, non, non, jamais les méchants avec les justes. Dieu a toujours montré depuis les débuts que lorsque tout était mélangé, Amen. Euh, Alléluia. quand tout était mélangé, Amen. que la terre était informée, il est venu faire la différence. Amen. Il a dit que la lumière soit, Amen. et la lumière fut, et, et Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara donc la lumière d'avec les ténèbres. Nous sommes ceux-là que Dieu a voulu aussi avoir effectivement comme un témoignage dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes, comme le Seigneur l'a dit, la lumière du monde. Alors, si nous sommes la lumière du monde, que toi tu le veuilles ou pas, la séparation doit avoir lieu. Amen. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres C'est pour ça, Adélie, séparez-vous. Et nous devons être dans cet état. C'est-à-dire que au dedans de nous, effectivement, il y a toujours ces, ces cris qui retentit davantage. Parce que peu importe la pression que peut venir, mais à l'intérieur, nous savons effectivement à qui nous appartenons. Et, et, et puisque nous lui appartenons, alors il y a toujours effectivement cette élan, cette pression du cœur qui se tourne toujours vers le Seigneur. Malgré que nous faiblissons un tout petit peu, mais nous sentons que nous nous sommes relevés parce que il y a cela au-dedans de nous. Si cela n'était pas mon frère et ma sœur. Alors c'est certainement, c'est vrai que nous serons tout le temps dans le désespoir parce que rien ne pouvait changer dans notre vie. Mais parce que cela est en nous, alors nous avons l'espérance que les lendemains seront meilleurs. Ah, Nous lui sommes vraiment reconnaissants Nous sommes heureux parce que il, il est toujours vivant Et c'est cela qui fait toujours notre joie Et qui pousse encore davantage Que nous puissions avoir l'allégresse et les ailes C'est pour ça, frères et sœurs Il ne faut pas, quand vous venez dans la maison du Seigneur La tête comme des concombre. Il faut qu'on soit toujours, et c'est vrai Nous devons être toujours de ceux-là qui, Peu importe, mais nous avons la joie La joie de savoir qu'il est vivant La joie de savoir qu'il il va solutionner mon problème aussi longtemps que je vis, peu importe les problèmes, il a la solution à ton problème. Ce qu'il me faut, c'est simplement me réjouir en lui et l'exalter et chanter les ambitions pour sa gloire. Dans le livre de, que c'est dans le livre de Pierre, quelque chose comme cela. Un hein, Pierre, il nous dit ici quelque chose de merveilleux aussi pour nous, hein? nous montrant euh, cette, cette grâce et cette manière dont Dieu a toujours eu à pouvoir. Faire agir aussi pour ceux qui sont à lui, nous qui sommes son peuple, effectivement, afin que nous réalisons clé les plans de Dieu et la manière dont le Seigneur, notre Dieu, a toujours eu à pouvoir procéder depuis les temps anciens. Dans 1 Pierre au chapitre 1, nous lisons donc à partir du, du verset 1, il nous dit...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 Béni donc, soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour que pour une espérance vivante, Amen. par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne, peut, qui ne peut ni se corrompre, Amen. ni se souiller, Amen. ni se flétrir. Il vous est donc réservé aussi dans les cieux. Amen. À vous donc qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt donc à être révélé dans les derniers temps. Amen. Amen. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons te dire merci encore pour la grâce et la joie, le privilège d'être parmi ceux-là que toi, tu as connus par la préscience, mon bien-aimé Père Saint-Dieu et, et prédestiné aussi dans ce temps dans lequel nous nous trouvons Père, sois donc béni et exalté aussi pour ton amour et tes compassions à en notre endroit Seigneur pour les plans glorieux, merveilleux mon bien-aimé Père saint -Dieu, que tu as déployé devant nous mon bien Père Saint-Dieu, sois béni pour pour cela Père, nous avons lu ta parole à toi, nous implorons la grâce que tu puisses encore nous éclairer, afin que nous puissions vraiment comme oh Dieu nous avons, c'est vrai parce que tu lis dans ta parole à toi, Père, et nous sommes heureux encore Père saint Dieu de pouvoir être à toi. Sois béni et glorifié, car nous avons ainsi prié un Père au nom du Seigneur et sauvage Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, vous pouvez vous asseoir. Regardez combien de choses merveilleuses que le Seigneur, notre Dieu, a eu les gens à pouvoir déjà préparer pour nous, en fait, montrant réalité que nous, nous avons un héritage qui, qui nous est donc réservé. Et, et, et cela, a quelque chose d'important pour nous de pouvoir le savoir parce que c'est une consolation, ce qui veut dire que nous on ne.. Perdons pas notre temps et que ce que nous faisons pour le Seigneur a, aura toujours en fait une, une récompense à un certain moment. Je l'avais toujours dit, ici je l'ai toujours répété, chaque chose que vous faites en fait, de tout votre cœur à l'endroit de votre frère, de votre soeur, de qui que ce soit, parce que le Seigneur a dit que même un verre d'eau que vous donnez, oui, parce que Dieu veille, en fait, quand vous faites quelque chose pour qu'il soit glorifié, pour qu'il soit honoré, effectivement, l'acte que vous posez. C'est sûr et certain que la récompense, vous l'aurez toujours. Dieu est notre Seigneur, il, il voit le cœur et les secrets de cœur. Alors, il, il nous fait part ici, effectivement, comme il, cet homme de Dieu l'a dit, et, et de la manière dont il montre, effectivement, les choses qui, qui se passent, effectivement, il dit, mais à ceux qui en sont à, sur le, le pont, la Cappadoce, ainsi de suite, effectivement, verset 1, il dit, l'Asie, il dit, et qui sont élus, sinon donc, la, la préscience de Dieu, le Père, hein, par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent... Obéissant, c'est là l'objectif. L'obéissance, effectivement, et c'est à cela que le Seigneur, notre Dieu, vous savez, euh, le Seigneur Jésus-Christ avait donc donné, en je crois, que c'était un, un exemple, effectivement, parce que bon, pendant qu'il enseignait, c'était comme, il aussi en parabole de aussi des exemples, et, et, et, et il disait qu'un père avait donc deux fils. Donc il avait donc son champ et il appelle ses deux enfants. Il dit donc euh, au premier, il dit, va, va dans le champ pour faire ceci. Effectivement, il dit aussi à l'autre aussi de pouvoir aussi aller aussi pour pouvoir euh, travailler. Le premier, avec empressement, dit, oui père, euh, je veux aller, je veux vraiment le faire. Effectivement, il n'y a pas de problème. Et le deuxième, il dit non, en tout cas moi, j'ai d'autres choses à pouvoir faire, je suis pris par ça, par ça, par ça. Donc, euh, les deux enfants, l'un a eu à pouvoir manifester avec beaucoup d'empressement ce désir de pouvoir répondre à ce que euh, le père venait de pouvoir demander. Et l'autre euh, disait qu'effectivement, qu il y avait donc de se concentrer, effectivement, pour pouvoir aller. Alors, maintenant, les deux se sont mis en chemin. Donc celui qui avait dit qu'il voulait qu'il avait tout à pouvoir faire effectivement avant d'y aller, c'est s'est aussi en chemin. Et le premier là qui était là avec il dit, mais je suis, je veux le faire, effectivement, c'est mis aussi en chemin. Et voilà que tout en marchant, en allant, c'est lui qui a eu à pouvoir répondre avec empressement qu'il allait le faire, ainsi de suite, effectivement, il n'a pas été. Mais c'est lui qui a dit qu'en tout cas, vraiment moi, moi, je n'ai pas beaucoup de temps maintenant, je dois faire la mais tout en allant sur le chemin, il a changé d'avis. Et il est allé, et il a fait effectivement ce que le papa a dit. Alors on a posé la question, on va savoir quel est donc celui qui a fait la volonté de son père. Est-ce celui qui a eu à pouvoir après c'est bon, c'est bon. Et puis après sur le chemin il a changé sa voix, mais celui qui a dit non c'est pas possible, et qui sur le chemin le cœur change. Et il est allé faire ce que le père dit. Donc la réponse est claire. Donc c'est cela que nous remarquons qu'effectivement qu il nous est cébré, que nous nous entendons des choses des dieux. Le Seigneur nous aime tellement frères et sœurs parce qu'il ne veut pas que nous puissions toujours être comme des gens abattus qui n'ont qui n'ont pas d'espérance. Il nous montre quand même l'avenir. Oui, il nous montre l'avenir, nous, par la parole qu'il nous donne effectivement. Il nous, il nous ramène aussi à pouvoir voir aussi que même ceux qui vous ont précédés là, eh bien, ils étaient aussi dans le même côté. Mais je leur ai montré les choses, effectivement, que j'ai à pouvoir annoncer, en fait. Ils les ont vu de loin, ils l'ont salué, ces choses. Ils sont donc restés accrochés et ils sont morts dans la foi. Et mais c'est parce qu'ils avaient réalisé que ces choses étaient vraies. Donc, ça à dire que pendant tous les jours de leur vie, ils étaient maintenus, effectivement, dans la réjouissance à cause de ces choses-là. Nous prenons l'exemple de Joseph, par exemple. Amen. Amen. Joseph qui voyait ses frères, qui voyait comment ils étaient effectivement, il vient il leur dit avec détermination que le Seigneur, notre Dieu vous visitera Alléluia Amen. Alors, vous voyez et puis mais quand il vous visitera il vous fera partir d'ici donc effectivement que ce sont des hommes auxquels quand Dieu a eu à pouvoir leur parler Dieu ne les a pas laissés comme cela tu nous prenons aussi Jacob vous vous souvenez quand Jacob, effectivement, était debout, et alors Dieu lui a accordé la grâce de revoir son, son Joseph, qu'il pleurait tellement dont on avait lui avoir dit qu'il était mort, effectivement, et puis il a non seulement Joseph, mais la possédée de Joseph, effectivement. Puis quand on a amené des enfants qui étaient donc l'aîné à la droite, et puis les second à la main gauche. Il devait prier pour eux. Et cet homme, Jacob, était devenu aveugle. Sa vue était affaiblie, il ne voyait pas tellement. Très bien, donc, euh, il ne savait pas faire la différence, vous voyez, simplement, bon, on parlait, il entendait, mais les yeux étaient, la Bible l'a dit, hein, les yeux étaient affaiblis, il ne voyait pas bien. Et son fils Joseph, qui savait effectivement comment faire pour aider le Père, il a placé les enfants à, à la place qu'ils sont pour lui, d'après lui, que l'aîné ici à droite et puis les seconds ici à la gauche. Vous connaissez, avec une grande surprise, l'homme qui avait des yeux pour voir bien il voit qu'un homme qui est aveugle qu'on aide il croise ses bras alors là ça devait être un choc vous savez le projet que le Seigneur notre Dieu a formé pour toi soeur, pour toi mon frère à moins que tu sois un fils du malin parce que <rire> un fils du malin n'a pas part à ce que Dieu fait parce qu'il n'est pas le fils de Dieu donc, Dieu ne s'occupe pas du fils du malin. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est sûr et certain. Alléluia. Dieu ne peut pas s'occuper du fils du malin. Il nous a montré, même quand il est venu, hein, et les fils du malin, les malins s'occupent de lui. Amen. Que Dieu te bénisse, mes bien-aimés. J'ai beaucoup aimé ces Amen-là. Amen. Parce que vous vous posez la question est-ce que c'est bien sûr amen. Dieu ne se. Mais, mais frère il a dit, « Je suis venu chercher les brebis. » ah, ah. comment veux-tu chercher quelque chose <rire> que tu lui avoir perdu si tu n'avais pas possédé C'est-à-dire qu'il t'avait possédé avant. Merci. Donc, Merci. <rire> vous voyez, vous voyez dans sa prière. Il dit, il dit, Jean 17, on va les lire. Hein? Regardez bien, regardez très bien, pour que nous puissions comprendre cela. Et, euh, Jean 17, c'est cela. Il, il nous montre cela. Jean 17, Jean chapitre 17, voilà, voilà, voilà. Jean chapitre 17, il nous dit ici, au verset 1, il dit ici, verset, verset, verset, verset, verset, verset, verset, verset 11, je pense. Jean 17, verset 11, il dit, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde et je vais à toi Père garde-les en ton nom ce que tu m'as donné non? Hein? ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous, c'est ça non parce que je crois que dans ma Bible ici il y a peut-être une chose qui vient d'écrit je vais prendre la même version que vous ici, parce que voilà que dit Jean 17 nous lisons verset 11 hein? je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi Personne garde en ton nom ce que tu m'as est-ce que vous comprenez est-ce que vous suivez <rire> Dieu ne peut pas lui donner un fils du malin maintenant regardez bien garde, garde en ton nom garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en... » Alors, il faut être un fils de Dieu pour porter le nom de Dieu. Amen, amen. Mais c'est quand même vrai, quand même. C'est sûr et certain. Alors, il dit, je continue encore, il me dit, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as... Ah Est-ce que vous suivez bien Vous voyez l'image, effectivement Il dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné... Parce que ce qui est à toi est aussi à moi. Il a dit ça avant dans la prière. Hein? Vous avez lu ça, non Parce que ce qui est à toi est à moi. N'est-ce pas vrai Et puis il dit, mais j'ai gardé... Parce que sais que je parle dit, mais... Il dit, il regarde bien, parce que... Pour que nous puissions le clair. Jean 17, verset 6, il dit... Il dit, euh, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as, d'où c'est Du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as... Voilà. est-ce que vous comprenez Amen. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Oui. Alors maintenant, nous retournons vite dans ce que nous lisions. Ici au verset, donc, il dit, voilà donc verset, verset 12, il dit, « Lorsque j'étais, donc Jean, 17-12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardé en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donné et aucun d'eux n'est perdu. sinon qui, afin que... » Voilà, il n'avait pas gardé les fils de la perdition. Non. Dieu ne lui avait jamais confié les fils de la perdition. Parce que le fils de la perdition était les fils du malin. Amen. Dieu lui a confié ce qui était à lui. Amen. Vous avez dit que mes brebis à moi, ils entendront ma voix. Mais mon frère, si toi aujourd'hui tu n'entends pas la voix du Seigneur, et que tu continues à vivre comme un bouc quelque part, effectivement, ta vie à toi comme tu le veux, tu appartiens partir à qui ?» Regardez, dans Romain, il, non, non, non, un, un Pierre que nous avons lu tout à l'heure, comment cet homme de Dieu, il, il exprime euh, ces choses qui sont importantes, parce que parfois, on, on, on marche comme ça, on se dit « oui, non, non, non, il faut qu'on puisse quand même faire très attention à pouvoir regarder quel est notre pédigré ?» Oui, mon frère, oui, ma soeur. C'est-à-dire que, regardez bien, dans, dans dans un pierre, un pierre, ça c'est là aussi un pierre, je pense que nous sommes Un pierre, oui. Voilà, un pierre. Voilà. Le verset donc, chapitre 1, le verset 2, il dit, et qui sont donc élus selon donc la préscience de Dieu le Père. Vous comprenez, non Car tous ceux que Dieu a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés, n'est-ce pas vrai Et qu'est-ce qu qui, qu qui suit encore dans le verset qui continue, qui dit nah, à être semblable à l'image de son fils Donc les fils de perdition ne sont pas compris des temps. Les fils de malin ne sont pas compris des temps. Vous voyez, mon frère et ma soeur, c'est que nous pouvons réaliser que le travail, l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie, il est parfait. Parce que la Bible dit, dit mais par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il qu ne peut pas sanctifier les démons, il sanctifie ce qui est à lui. C'est vrai, hein? tous ceux qui sont sanctifiés. Alors nous l'avons lu avec vous dans Jean 17-17 ne sont pas encore arrivés, mais on dit, mais sanctifie, oui. il a non, non, non, il a cité ça, que Dieu te bénisse, Dans oui. sa prière, j'écoute les prières, hein? oui. il dit que Dieu soit béni pendant qu'il prie, mais c'est la vérité, il est sanctifié par ta vérité, ta parole est, ah, ah, donc, <rire> vous savez, tout, il faut que nous comprenions, en fait, la pensée, la manière, parce que toi, en tant que fils et fille de Dieu, Dieu te révèle sa pensée, alors, on ne peut pas sanctifier un démon, ce pas possible. Alléluia. Ah, et pourquoi est-ce que nous sommes sanctifiés Parce qu'il faut qu'on retourne dans notre condition. Un fils du malin, de perdition, il ne peut pas être sanctifié. Il va, il, va, il, va, il va être sanctifié pour aller où Parce que nous, nous sommes sanctifiés pour retourner notre nature. Saint, Saint, Saint, Saint, saint est l'éternel, notre Dieu. C'est pour ça que vous voyez dans Hébreu, chapitre 14, verset 12, il dit, mais sans la sanctification. D'ailleurs, vous voulez qu'on le lise un peu Hébreu 14, verset 12. Et puis, il dit quelque chose de merveilleux. Et puis, nous revenons vite, parce que nous allons quand même terminer. Fait enfin, que vous rentrez un peu de... Hébreu, chapitre 14, verset 12. Il dit ici... C'est ici, Hébreu 14. Je pense que c'est... Oui, c'est cela, je reviens. Hébreu 14. Regardez comment... C'est ici. 1, je 14. Non, Hébreu 12, pardon, pardon. Hébreu 12. Hébreu oh. ah. chapitre 12. Verset 14. J'ai un verset. Dieu est bon. Verset 12, verset 14. Hébreu 12, verset 12, c'est. Recherchez quoi La paix avec tous. Voyez-vous, un, un fils de Dieu et une fille de Dieu n'est pas quelqu'un qui trouble les autres. S'il si y a un esprit de trouble en toi, c'est que quelque part le malin s'y est glissé. Quand un fils de Dieu une fille de Dieu passe quelque part, il laisse la paix. D'ailleurs, vous l'avez entendu dans un pierre. n'oubliez pas ce que vous entendez, pour l'amour de Dieu, frère. En fait, de ne pas travailler avec des démons, mais que nous chassons les démons. Nous avons le pouvoir. Alors, on nous dit ici dans, dans, un, dans un Pierre, comme il est écrit, il a bien dit cela, Pierre l'a dit. Hein? Dans le, si vous avez prêté attention, je pense que nous nous retournons. Oui, oui, c'est cela, oui. Un, un, un Pierre, vous gardez quand même la main dessus. Que, bon, un Pierre, et, et voilà, il dit ceci, il dit ceci. Regardez bien, il, il dit, il dit, verset 2, il dit, mais et qui sont élus sur la présence de Dieu et le Père par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à la du sang Jésus-Christ. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen, Amen, Amen. Oui, ma soeur, mon frère, ne peut pas être un homme de trouble. Ah, oui, c'est que, que partout où tu es. Quand tu viens voir tes frères et tes sœurs, tu leur apportes aussi la grâce de Dieu, la paix de Dieu. Tu, tu, tu, quand tu sors, tu pars, tu laisses la paix après toi. Tu laisses la joie du cœur pour que ceux qui restent puissent adorer les dieux que tu adores. Mais quand toi tu laisses les troubles, et ils vont adorer qui Vous comprenez que nous sommes des ambassadeurs, pas des démons, mais des Christ. Là où nous passons, effectivement, nous devons laisser l'odeur et le parfum de Christ. Amen. Ça doit être notre objectif. Et, hébreu, nous continuons. Oui, que Dieu te bénisse. Amen. Hébreu 4, 12, 12, 14, il mais Donc, recherchez la paix avec tous. Donc, ne soyez jamais l'objet de troubles de quelqu'un. Et puis, quand bien même quelqu'un t'a posé des problèmes, il c'était dans la main, il mais toujours dans la main ne sois jamais, oh, je me souviens en, en, en 1814 tu m'avais fait, oh, les enfants de Dieu n'ont pas de registres et de records que Dieu nous aide, ah oui frère parce que, vous savez Dieu, Dieu nous sanctifie le corps, l'esprit et l'âme et parce que, voyez-vous quand nous gardons quand même beaucoup de choses des autres en fait, c'est vrai que nous sommes nous-mêmes troublés parce que chose revient toujours et ton cœur n'est pas... Quand tu vois la personne, ça te revient toujours. Les troubles est là. Alors, rejette cela pour avoir la paix. Alors, ça veut dire qu'elle oublie bien. Et pour oublier, il faut pardonner. vrai ouais, Je pardonne, j'oublie et puis j'ai la paix. Et quand tu marches avec la paix, tous ceux qui sont autour de toi, ils sentent ta paix à toi. Ils sont tu n'es pas combatif, mais tu es une femme de paix. Un homme de paix, recherchez donc la paix avec tous. Alors, nous continuons. Alléluia. Et Dieu te bénisse. Alléluia. Et puis, il ajoute, et la sanctification. Quand on parle de la sanctification, ça veut dire sainteté. Le Seigneur l'a dit, je pense, dans le livre de Pierre. On nous a voulu, chapitre 2, il dit, mais puisque je suis saint, vous aussi soyez C'est ce que Dieu demande. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, que dans, dans, dans notre fort intérieur, conscience et subconscient, cette chose reste. Mais ce n'est pas une, une sainteté que l'on fabrique. Je ne peux pas toucher, je ne peux pas... En fait, on ne se fait pas, on s'oblige pas soi-même que je, je dois faire ceci. Quand ça devient comme ça, alors ça devient de la religion. Oui, c'est sûr et certain cela que que le Seigneur donc nous aide en fait, afin en que fait, nous puissions comprendre que euh, je ne peux pas me sanctifier moi-même, même par les privatifs que je peux me faire d'une certaine manière ou d'une autre. Il faut que c'est lui qui est saint puisse être là pour pouvoir me sanctifier. Est-ce que vous suivez Est-ce que vous entendez Parce que je suis d'ailleurs un peu plus vite. Est-ce que vous entendez cela Donc je ne peux pas me sanctifier moi-même. Hein? Malgré tous les efforts que je peux faire, ce n'est que la religion, les dogmes et tout ça que je peux arriver à pouvoir faire, je ne peux pas me sanctifier moi-même. Il faut que c'est lui qui est saint. Vous me suivez Amen. Me sanctifie. C'est pour ça que dans sa prière, elle a dit, sanctifie-le par ta vérité. Voilà, ta parole est. Or, nous savons que la parole, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il dit qu'effectivement, il va se présenter à lui-même, ah, ah, une épouse irrépréhensible, sans tache. Oh, quand on parle de l'épouse, c'est une partie du... De... Ah, ah. Donc là, ton fils, mon frère, tu n'as pas d'effort à faire. Puisque tu es une partie de lui, ça vient. Bien sûr. C'est quelque chose qui est en toi. Je ne sais pas si vous saisissez. Parce qu'on nous dit ici, recherchez donc la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra. C'est tout à fait vrai. Oui, parce que Dieu est saint. Saint, saint et, et l'éternel notre Dieu. Alors, comment peut-on se tenir dans sa présence si on n'a pas la même nature? Oh, C'est pour ça que nous comprenons que nous n'avons pas à combattre la parole de Dieu. Elle nous fait vraiment du bien, en fait. Amen. Vous voyez, je vais lire, puis je vais m'arrêter, mais regardez une chose que vous puissiez comprendre, parce que c'est vraiment merveilleux de voir comment le Seigneur, frères et sœurs, pense à toi, prends soin de toi dans tout le moindre détail, même si maintenant tu ne le vois pas. Mais dans les jours à venir, tu vas le voir. Le Jésus que nous avons, n'a jamais abandonné. C'est lui qui s'est accroché à lui. Ce n'est pas possible vous voyez que dans les saintes écritures il y avait un homme du nom d'antipas les gens ne le considéraient même pas pas, même mais quand Dieu est venu parler dans l'âge, il a même cité du nom d'antipas que tu n'as même pas entendu parler c'est-à-dire que Dieu a vu ce que cet homme faisait c'est-à-dire que tout ce que toi tu fais pour la gloire de Dieu il ne peut pas t'oublier mon frère le ticket des trames que tu as payé pour venir jusqu'ici les, les carburants que tu as mis à la pompe c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu frère. parce que vous le faites parce que vous aimez Dieu parce que vous dites que je dois être là mais être là où tu peux être dans ta maison, des télévisions des, des, des, des réseaux sociaux mais pourquoi tu veux être là c'est même pas un bel endroit mais tu veux être là, pourquoi Parce qu'il y a quelque chose au-dedans de toi qui te dit qu'il y a un rendez-vous. Eh ben oui, parce que tu as lui, tu peux pas résister en fait. C'est sûr et certain, mais quand tu te sens forcé, c'est qu'il n'y a pas de lien. Alors, regardez bien, il nous dit ici, et nous le disons, comment fait, dans, dans, nous retournons dans le livre d'un Pierre, un Pierre, il, y a un Pierre il, dit, il dit ceci, ce qui est merveilleux, Alors, il dit, verset 2, il dit, donc par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne donc obéissant. Donc, nous, nous comprenons que euh, le Seigneur, notre Dieu, il, il a eu à pouvoir faire quelque chose de tellement si grand dans notre vie. Parce que quand nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu, nous vivions selon les trains -train de ce monde. L'apôtre Paul nous l'a répété dans l'Ephésien au chapitre. Nous étions aussi comme eux. Mais quand Dieu a fait quelque chose dans notre vie, nous remarquons que Dieu te bénisse, nous remarquons qu'il y a quelque chose qui s'est passé en fait, que nous n'étions plus nous-mêmes. Vous allez le voir. Je vais vous lire dans Ephésiens chapitre 2. Je pense que vous allez le découvrir vous-même. Regardez. Ephésiens chapitre 2. Nous retournons vite, Pierre. Ephésiens chapitre 2. Voilà. Et il dit ici. Hein? Voilà. Euh, je vais. La partie du verset 1. Hein, je vais lire vite. Hein? Et, et puis nous allons voir cela. Il dit. Vous étiez morts par vos offenses. Et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Vous comprenez oui. Rébellion, c'est-à-dire on se rébelle à la parole de Dieu. Quand Dieu, quand la parole dit ça, tu te rébelles. En fait, c'est ça. Satan, il est vraiment mauvais. Il est, enfin, il est toujours. Et, et il vient te donner un esprit, de, de, en fait, de, de religieux qui tu deviens toi-même interprète de la parole de Dieu donc tu te prêches toi-même c'est ça les grands dangers comme on l'a toujours dit ici c'est un grand danger de devenir pasteur de soi-même prophète de soi-même docteur de soi-même nous avons entendu non la Bible le dit ils détourneront l'oreille de la vérité pour choisir le mensonge il faut que tu rejettes la vérité c'est Dieu lui-même le mensonge c'est Satan donc tu choisis Satan ils détournent l'oreille de la vérité. Et qu'est-ce qu'ils vont faire effectivement La de leur donneront une foule de docteurs, etc. selon leur propre désir. Or, nous ne cherchons pas notre désir. Non, non. Alléluia. Amen, amen. Or, oh, ce que nous, nous disons, comme il l'a toujours répété ici, parle le Seigneur. Car tes serviteurs, servantes, écoute. C'est-à-dire que nous nous positionnons dans une position telle que le Seigneur, que ça fasse mal, que ça fasse nous allons y arriver, que ton nom soit béni, parce que c'est pour notre bien. Je vais lire vite, pour notre bien. Regardez, alors, écoutez bien, et puis il dit, il dit selon le prince de la puissance, le fils de la rébellion, il dit, nous tous aussi nous étions de leur nombre. Nous y allons dans cela. Et puis il dit, mm -hmm nous étions donc de leur nombre et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, toujours hein pensées, tes pensées te poussent à pouvoir faire et tu consommes, tu dis que ce qui te dit c'est vrai, comment peux-tu faire confiance à tes pensées c'est vrai que c'est un c'est un, un paradoxe dans le monde dans lequel nous nous trouvons en fait, il faut avoir confiance en soi-même ça marche avec la psychologie. Mais dans les choses qui concernent le domaine spirituel des dieux, ah non, non. je veux avoir confiance au plus haut. Parce qu'avant que les ciels soient, il était. Avant que les années soient, il était. Donc, chaque événement qu'il doit le voir, il l'a vu. Donc je lui fais donc confiance. Il m'a dit, tes pensées à toi ne sont pas les autant les ci sont les vôtres de, de, de, de la terre, mes pensées sont les vôtres Donc je voudrais avoir sa pensée. Amen. Ah, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'inscrire Personne. Or oh, nous, Amen. nous avons la pensée de Amen. voilà. C'est pour ça que vous êtes plus sages Amen. que ceux qui prétendent être sages. Parce que votre façon de pouvoir regarder, concevoir les choses, Dieu vous a instruit, Dieu vous a appris. Amen. Vous savez, vous êtes plus que les docteurs même des universités. Amen. Ah ben oui. Ah ben oui, parce que lui, il est docteur, il va étudier la feuille, il dit, voilà, j'ai vu les nervures, les limbes, et ça fait ça, ça fait ceci, mais toi, tu sais, mais la feuille, mais je sais qu'il a créé. Mais d'où ça vient et pourquoi ça existe là tu n'as pas fait 150 ans pour pouvoir connaître. Est-ce que vous comprenez C'est la grâce que Dieu nous donne que parfois nous n'arrivons pas à pouvoir apprécier. Oui, il vous a donné l'intelligence. Bien sûr que nous ne réalisons pas, mais Dieu nous a donné quelque chose de tellement puissant, au-dessus delà au même de tout. Mais c'est vrai. Nous continuons d'abord aussi rapidement. Nous étions dans l'Ephésien. Alors il dit, ceci, non.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 <rire> nous, nous, nous étions donc morts, nous étions morts par nos, par nos offenses il nous a donc rendus vivants avec qui vous voyez pas par nous-mêmes hein? il, il, il nous a donné quelque chose qui fait que maintenant nous réalisons que ce n'est plus nous donc en fait que nous c'était avant ah ben oui, parce que je vivais ce que je voulais, comme je le voulais effectivement mais maintenant je réalise que je ne peux plus vivre comme je le voulais. Amen. Mais regardez d'abord, que vous êtes comprendre. Il dit donc avec Christ. Il dit, mais c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous fait encore. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Notre position dans le corps. Afin hein? de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce, donc la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas? Voilà, c'est le don qui vient de Dieu. Maintenant écoutez, ce n'est point pas en fait que personne ne puisse se glorifier. Et dire moi je fais, j'ai fait, j'ai fait, fait. Et puis il dit mais car nous sommes son ouvrage ayant été créé aussi. C'est une nouvelle création. Hein? Écoutez bien, il dit mais pourquoi? pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance en fait que quoi? Donc ce n'est plus ma vie, ce n'est plus moi qui fais. Donc moi moi c'était avant, mais maintenant non. Donc maintenant aimer, chanter, glorifier Dieu, vivre pour Dieu, en fait c'est une vie qui est en moi. Il le fait comme cela mon frère Il dit que là je réalise que je suis une autre personne. Avant on devait me supplier, mais maintenant non, c'est moi qui, qui s'empresse. Mais qu'est-ce qui fait, me fait presser Mais c'est la chose qui est au-dedans de toi. Oui, oui. Alors, c'est une chose qui est au-dedans de toi. C'est quoi? Parce que si la chose qui est au-dedans de moi vient de Dieu, c'est impossible que je sois désobéissant à la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà la différence entre l'épouse et les appelés, qui sont comme des est cela. L'épouse restera toujours accrochée à la parole de Dieu. Parce qu'elle ne peut pas se Amen. Amen. C'est ce qu'ils ont dit c'est l'épouse parole. tiré de lui, mais en fait, qu'est-ce que tu retrouves Tu retrouves toi que tu es dans la chose dans laquelle tu devais être. C'est pour ça que je vous ai toujours dit ici, si, effectivement. Mais qu'est-ce que les saintes écritures nous conduisent en nous ayant fait sortir du monde Effectivement, nous conduisent à ce que nous soyons où. Parfois, on vous combattez mon pas mais oui, il ne faut pas que nous soyons où. Nous avons entendu, je pense, dimanche, quelque part, comme ça, un autre jour. Mais l'objectif de Dieu, c'était de, de nous conduire où c'est, mais que nous puissions avoir le baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit nous conduit où? Ah, ça veut dire quoi, que nous retournons où nous étions, ou pas? Parce qu'il nous a élus où c'est? Avant, quand ça? Avant la fondation du monde. Donc c'est en lui où nous étions, et nous devons retourner donc, <rire> mais mon frère et ma soeur, je ne peux pas me fâcher contre la parole de Dieu. Même si on me répond, je ne peux pas monter la chocotille. Oh, qu'est-ce que tu as tu prends Quand tu es comme ça, c'est que tu n'as encore rien de Dieu. Non, je vous l'ai dit parce que ce n'est pas de la comédie, mais c'est la vérité. Quand la parole de Dieu te répond et te montre effectivement, quand tu es un fils de Dieu, même dans le moment le plus difficile, tu dis Alléluia. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas t'énerver et montrer. Quand tu arrives à ce point-là, c'est que Dieu n'est plus en toi. Les seuls qui s'énerve, qui se montre, qui ne veut même pas faire la part de Dieu, vous connaissez, non Ça a toujours été le fils du malin. cayan était donc du malin. Alors, euh, vite, vite, vite. <rire> j'ai lu ça et puis on se on va prier. Dans les livres de, de 1 Pierre que nous avons lu tout à l'heure, pour que vous puissiez voir un pied, regardez bien, un pied, un Nous lisons, puis nous termes, nous, nous lèvons pour que nous puissions prier. Regardez bien, un pied, c'est cela, je pense que nous avons lu, un pied. Regardez bien, regardez, regardez bien. Et verset 2, nous l'avons la il dit non, afin qu'il devienne donc obéissant. Oui, mais non, la sanctification, vous comprenez ça, non quand, quand, quand tu es sanctifié, il n'y a plus rien d'autre à l'intérieur, vous savez, qui, qui, qui, qui peut t'amener à faire autre chose que si ce n'est que. Parce que la sanctification, ça veut dire que les nettoyages, les déracinements, Dieu nettoie tout ce qui est à l'intérieur, il enlève tout ce qui n'est qui pas des dieux en fait. Ce que les diables ont eu à pouvoir remplir dans le vase. Les méchancetés, les voiles, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ça, tout ce qui est mauvais, même les mauvaises pensées, tout ça là-dedans, parce que ce n'est pas de vous. Vous suivez Amen. Vous avez entendu quand même de nouveaux venons et lui, avant, en lui, Amen. en lui, Dieu nous a élu, c'est-à-dire que nous étions en lui. Parce que tu ne peux pas être éternel ni moins éternel si nous n'étions pas en Dieu. Or, si nous étions en Dieu, nous sommes la parole. Quand... Amen. Les attributs de Dieu manifestés sur la terre, il a parlé, et voilà. C'est pour ça que nous entendons la parole de Dieu quand elle parle de l'épouse, nous ramène à la foi, de nos pères. On ne discute pas, on ne discute pas, on ne discute pas. cest quand on entend, <rire> c'est pour ça qu'il faut être converti. Amen. Quand on est converti, on a plus de problème avec les autres. On ne va pas dire, sœur, regarde quand même, sœur, fais quand même. Non, on est converti. <rire> La Bible dit dans Jean, l'onction qui est sur vous vous enseigne toutes chose. Je n'ai pas besoin de pouvoir vous approcher non, L'onction Mais quand l'onction n'est pas là Il faut qu'on l'apprête ah, Paul prisonnier de Christ euh, Veux-tu aussi devenir son Amen. prisonnier C'est ça. ça mon frère Amen. Aimer être prisonnier de ce Jésus Pour faire seulement ce qui lui plaît Amen. Ça c'est quand il y a eu un changement en toi parce que tu n'as plus envie du monde, tu n'as plus envie de sa saleté. Je vous ai donné un, un exemple une fois comme ça. Vous savez quand on, on avait la baignoire, vous connaissez la baignoire. On a mis de l'eau froide et puis on a mis de l'eau avec un peu la mousse. Là on rentre dedans, on, on se lave, on se frotte bien. On peut même être en train de chanter hein, 20 minutes, 1 heure, 15 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Une heure de temps, toujours dedans sur le chanté. Tu te mets comme ça, tu te mets comme ça. Bon maintenant, fais un moment. Après, après 40 minutes, tu sors seulement hein, pour aller prendre le savon là. Et puis, tu regardes pour la baignoire. Avoir une couche de saleté noire qui est autour, comme ça. On te dit, maintenant, rentre là-dedans. Oh. Et puis, tu dis, mais j'étais là-dedans. Oui. Pendant que tu faisais comme ça, là. C'était ça que tu faisais. Mais tu étais dedans, tu ne voyais pas. Mais c'est quand tu sors, tu regardes. Il n'y a jamais. C'est comme ça. Quand Dieu t'a fait sentir. Et que toi, tu retournes encore. Il dit, non, ce n'est pas possible. Là-dedans, ce n'est pas possible. <rire> Vous voyez, mon frère et ma soeur, Dieu est capable de changer la peau d'un léopard. Amen. Amen. Uh -huh. Il change la peau d'un léopard. Et il est capable même de donner la paille maintenant au lion. Au lieu de manger l'agneau, tout ça, il mange la paille. C'est écrit. Hein? C'est écrit dans les saintes écritures. Donc, un lion qui mange la paille. C'est écrit. il va manger la paille. Parce que Dieu l'a dit. C'est la vérité, cela. Quand ce qui le rend nerveux il est enlevé, il devient un animal normal pour manger les fourrages comme tous les autres. Dieu est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Les venants, nous allons prier. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de nos voyages ici. Ah, quel bonheur.